Et une fois n'est pas coutume, on sent les bonnes résolutions de rentrée. Euh, Marou, vous répondez aux questions de nos auditeurs. Ben oui, tout à fait, parce que les auditeurs nous écoutent, mais nous écrivent aussi. Hein, Marie, une question de Roselina, 47 ans, qui nous écoute depuis euh, Barcelone en Espagne. Euh, Devy, des formes euh, Si un rencontré Jésus que vous traduisez par est-ce que je dois me former même si j'ai rencontré enfin euh, Jésus quoi. Alors ben, Roselina, la réponse, elle est très simple. Hein, on la connaît tous autour de cette table. Eh oui des non, ça dépend. Ça, euh, bah ça dépend en fait, hein, Oui, ça dépend d'où vous vous formez. Et puis, euh, on connaît quand même des cas où la rencontre avec Jésus a suffi à forger des personnes solides dans leur foi, à tel point que ça leur a permis d'accéder aux plus hautes fonctions dans l'Église. Hein. Oui. Je peux vous en citer douze comme ça, euh, Pierre, euh, Jean, euh, bon, et puis je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas fini la formation. Mais <rire> euh, c'est vrai que si vous prenez les apôtres, bah, euh, moi j'ai toujours entendu dire, Ah bah, c'est facile, euh, ils étaient à l'école du Christ. Et c'est vrai qu'ils étaient à l'école du Christ, mais bon, faut voir ce que c'était quand même son école à Jésus. À l'époque, euh, les professeurs, on appelait ça euh, des pharisiens, hein, du latin pharisus, qui je veut dire, dire professeur, parce que j'ai fait une formation de latin aussi. Euh, et c'était des gars, attention, ils connaissaient la parole de Dieu par cœur, incollable. En même temps, je ne bon, dis pas que c'était plus simple, mais il euh, n'y avait qu'un seul testament euh, à l'époque. Hein. Et je crois que l'élève Jésus, les pharisiens, ils ne pouvaient pas trop l'encadrer. Il faut dire que Jésus, il avait poussé le bouchon un petit peu loin. Euh, C'était le genre d'élève, vous savez, qui avait des petits problèmes de discipline. Euh, non, parce que c'est vrai que quand on est à traiter des professeurs de, de sépulcre blanchi, euh, <rire> c'est pas facile à dire comme ça, mais c'est que tu vas quand même un peu loin. Euh, et ben, non content d'insulter ses profs, euh, Jésus, il a carrément décidé de monter sa propre école. Moi, j'aurais fait ça au lycée. Je ne pense pas que ce soit mes profs qui m'auraient grondé. Je pense que c'est ma mère qui est vraiment aurait pété un plomb. Mais bon, euh, <rire> là, Marie, apparemment, ne lui dit rien. Euh, donc, voilà. Jésus, il continue. Il monte son école, une école itinérante, donc, et une école pas très à cheval sur les fournitures scolaires non plus. Tu as oublié ton stylo. Ce n'est pas grave. On est essentiellement sur de la tradition orale. Mais évidemment, les pharisiens, ben ça, ça les rendait fous. Hein, euh, moi, je me mets à leur place. Pareil, je pense que je n'aurais pas supporté euh, un élève qui t'insulte déjà, qui part enseigner les mêmes matières que toi dans la cour de récré, puis dans tout le pays, passe encore quoi. Mais là en plus, il y avait une super cantine quoi avec du rap de poisson. Tout ça. <rire> euh, ah non, mais, euh, il avait pensé, il avait bien poussé son concept quoi, Jésus, et euh, tout le monde venait à son école. Du coup, bah, les apôtres, ils ont passé leur licence avec Jésus. Alors bon, je dis, ils ont passé leur licence, je suis pas certain que c'était diplômant, hein, mais ils sont restés trois ans quoi. Hein. Mm. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette école à Marou Et non, je ne vais même pas vous dire ça, je vais vous demander ou vous dire, euh, bah, cette école finalement, c'est l'Église. Non mais vous pourriez jouer le jeu quand même. <rire> euh, j'y viens, j'y viens, mais, mais attendez, parce que euh, ça n'a pas été aussi simple. Parce qu'alors donc, les pharisiens, ils ont fini par choper Jésus, euh, qui s'était fait dénoncer par son petit camarade euh, Judas. Ils l'ont envoyé directement dans le bureau du CPE. Ponce Pilate à l'époque, hein, qui était très à cheval euh, sur la pauvreté. Il n'y a pas un cas de Covid euh, dans son école hein, à l'époque. C'était nettoyage des mains matin, midi et soir. Et Jésus, eh ben, il a fini puni. Euh, on lui dit, tu arrêtes d'enseigner, euh, c'est pas toi le prof. Et lui était là, euh, attendez, parce que moi je connais quand même euh, le directeur, c'est mon père, tout ça, ce qui n'a pas arrangé non. son cas, euh, on va le dire. Et euh, voilà, bon, je vous passe les détails mais pendant trois jours, tout le monde a cru que euh, son école à Jésus s'était terminée. Et eh bien pas du tout. Euh, L'enseignement de Jésus, il avait été tellement nourrissant bah, que ce sont finalement ses propres élèves qui ont pris euh, sa suite et qui ont commencé à enseigner autour d'eux euh, et c'est euh, ça qui est révolutionnaire avec jésus parce que c'est pas euh, c'est pas qu'on arrête de se former c'est que la formation elle n'est plus réservée comme ça euh, à une élite de professeurs hein. elle peut se transmettre entre élèves encore faut-il bien euh, les choisir et elle nourrit tout notre être en en nous rendant toujours plus curieux de savoir, bah, finalement, qui est Dieu. Merci Amaru, est-ce que vous, vous avez suivi une, une formation particulière pour, pour écrire cette chronique, vous voulez dire Oui, ouais, ouais, <rire> je, je, je vous donnerai une, une les cure, références hein. à suivre sur le site de la Jesusbox.